Attends, je te, ouais, en haut d'escalier. J'avais besoin d'un peu d'aide de l'autre côté, maman. T'as mon drone euh, là Ouais, ouais. Attends, je le prends. Ouais, j'suis last C'est encore 2 ou 3 A quel moment ça rentre pas ça Je trouve dans la pièce il y en a bien Ah ouais t'as vu c'est bon. Euh, pourquoi il a pas pris Je sais pas. Bon bah... Il reste 10 secondes. Souris team été. Souris, souris, qu'est-ce <rire> que tu nous a fait là J'ai fait que 2 kills, excuse-moi. Bah et bah, c'est quoi Non, c'est bien. Ok. Les ah, ah, ben, euh... euh putain, j'espère le mute il s'est posé ses mute, hein, parce que sinon je vais l'enculer. Enculer en sec, hein. c est, c est Ok il s'est pas posé ses mute. Il a rien fait, lui Alors c'est important. On va y aller pas. Je vais essayer de poser un peu de de pétard. Emplacement des bombes sécurisé. Hop là. Vous êtes dans une zone contrôlée par. Rechargement. Une... Il a pris une bite hein. Qu'est-ce qu'il se fait prendre Ça arrive au dessus Ça arrive par où Je pense que ça va arriver à... Euh Machine à laver ou l'autre côté À la tour Ah ouais d'accord Et ça fait deux fois il m'a le qui Mec c'est... Ouah ouais. j'ai pété un câble Mec, ça fait Chut. la... Chut, ferme ta gueule. Tu vas te calmer oui T'as la trappe ou quoi là Hum. Je sais pas. T'as une bouche à ta gauche. Ouais, trappe libéré. Je peux pas tout faire ouais. les mecs. Hein. Je pose les taxines. Oh. C'est moi C'est moi l'exposition Ouais, j'ai failli le prendre dans la gueule R Non, reviens D'autre côté Va voir, on verra S'il te plaît Excuse-moi de te faire chier, mais... Merci. bien me faire On va attaquer Vera. Ouais, ouais sont en train de drone Agent Hopkins. Après du GU, ça passe par SK. Oh putain. J'envoie une percussion. Je Tant pis, Voilà. Et après, on dit que je suis pas Dace. I love you guys. C'est nice non Ouais, t'as fait une ace. Mais lol. J'ai bu un demi litre de whisky les mecs, je vous aime.